Pour réserver un livre, vous devez d'abord faire une recherche dans SOFIA. Dans la liste des résultats, sélectionnez le livre ou le document que vous souhaitez obtenir ou réserver. Cliquez sur l'icône ou sur le titre du document pour afficher les informations détaillées du document. Dans la section « Vérifier la disponibilité », vous avez le bouton « Obtenir réserver ». On vous indique aussi la disponibilité du document. Nous voyons ici que deux exemplaires de ce livre sont disponibles, l'un au campus de Saint-Jérôme, l'autre à lucien Brault, à Gatineau. Cliquez sur le bouton Obtenir et réserver. Les membres actifs de l'université doivent cliquer sur le rectangle du haut. Entrez vos codes uco avec le @uco.ca. Cliquez sur Suivant. Entrez votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter », puis cliquez sur « Oui ». Vous serez alors redirigé dans le formulaire « Soumettre une demande de réservation ». Vous devez alors choisir le point de service où vous souhaitez récupérer votre document dans le menu déroulant « Options de récupération ». Par défaut, l'option de récupération est le lieu où se trouve le document physique que vous souhaitez obtenir. Dans le cas présent, nous allons choisir la bibliothèque Alexandre Taché à Gatineau. Sélectionnez l'exemplaire que vous souhaitez réserver. Dans cet exemple, il n'y a pas d'exemplaire à la bibliothèque Alexandre Taché. Je vais donc choisir le document de Lucien Brault, car ce point de service est aussi à Gatineau. Cela va accélérer le processus. Cliquez sur « Envoyer ». La réservation a été effectuée avec succès. Vous pouvez vérifier dans votre compte l'état de vos demandes et annuler une réservation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en haut à droite avec votre prénom. Si vous n'êtes pas déjà connecté, le bouton sera nommé Connexion. Dans le menu déroulant, cliquez sur Mon dossier. Vous avez accès à tous les documents que vous avez empruntés et si vous cliquez sur l'onglet « Demande, vous pourrez consulter vos réservations et les annuler le cas échéant. Le tout en cochant le document que vous souhaitez annuler et en cliquant sur le bouton « Annuler les demandes ». Cliquez à nouveau sur le bouton « Annuler la demande » pour confirmer la suppression de la demande. La demande a été annulée. Vous recevrez un courriel confirmant la suppression. Pour se déconnecter, cliquez sur « Mon dossier » en haut à droite, puis dans le menu déroulant, cliquez sur « Fermer la session ».